Le pôle BI de Talent Solutions, on l'a renommé récemment Data Analytics, c'est 250 collaborateurs et l'objectif du pôle, c'est d'accompagner nos clients sur tout le cheminement de la donnée, donc de la collecte jusqu'à la restitution avec des outils comme Tableau, entre autres, des outils Vis. L'objectif principal, c'est échanger avec nos clients et avec nos futurs prospects, pour nous, d'affirmer notre partenariat et notre positionnement d'expertise sur les produits éditeurs comme Tableau Software. L'ADN de Talent Solutions, c'est vraiment de certifier l'ensemble de ses consultants. Sur Tableau, le cas est le même, on certifie l'ensemble de nos consultants sur la partie reporting, sur la partie administration. Cette certification nous met en position de force par rapport à l'éditeur parce qu'il reconnaît notre expertise et permet aussi aux clients de choisir un consultant qui est certifié donc d'avoir un gage de qualité par rapport à la prestation. Les consultants euh, Talent Solutions qui, qui pressent aujourd'hui au sein de la CNCF, ils ont cette double compétence qui permet euh, en atelier de, de pouvoir challenger à la fois le besoin métier et en même temps euh, garantir la capacité à implémenter ce besoin dans l'outil euh, tableau. On a mené des premiers projets avec euh, tableau software, on a vu toute la valeur que l'outil pouvait avoir euh, dans notre mode de fonctionnement, dans la façon dont on traitait les projets et de façon effet boule de neige si je puis dire, on a continué à investir sur cet outil-là. Nos clients cherchent des outils pour visualiser la donnée, faire des algorithmes produire des choses qui sont non seulement avec un fond, mais aussi qu'ils forment et qui donnent accès à données facilement. L'ambition de Talent Solutions, c'est d'être toujours le premier à proposer ces outils à nos clients. Et nous, nous sommes là pour donner notre expertise technique sur des solutions et notre approche méthodologique qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Nous sommes fiers chez Talent Solutions d'accompagner un très grand nombre de clients, des de grands clients sur ce type de solution comme Tableau Software. And we'll do it together